Bienvenue. Je suis Louis Granger, je travaille à l'ambassade de France à Dakar depuis deux ans en tant que régisseur et gestionnaire. Alors ici vous êtes dans mon bureau, c'est mon cadre de travail, donc avec les archives récentes. Ici le fauteuil où les gens s'assoient lorsqu'ils doivent venir payer leur factures d'eau ou d'électricité, puisque ici nous avons des logements. Euh, et puis mon poste de travail mon armoire forte et le cadre dans lequel nous travaillons à Dakar qui est et je pense l'un des plus agréables qui y a en poste voilà. moi j'ai une formation euh, de gestion et d'administration des entreprises euh, j'ai d'abord beaucoup travaillé dans, dans le privé et euh, je suis rentré au ministère des affaires étrangères euh, par le concours de euh, adjoint administratif de chancellerie et grâce à ça, j'ai pu continuer à travailler dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Lorsque vous êtes adjoint administratif de chancellerie, vous travaillez dans des petits consulats ou des petites ambassades, ce n'est pas plan-plan euh, du tout. Euh, euh, de toute façon, moi, dans tous les pays où je suis allé, euh, il a fallu euh, faire face à des crises. Euh, quand j'étais en Inde, il y a eu le tsunami. Euh, à Récif, c'était euh, la catastrophe d'Air euh, France. Euh, ici, ben il y a le Mali, etc. Donc euh, lorsque vous êtes dans des petits postes, euh, vous prenez ça de plein fouet et il faut réagir. Euh, les ministères et surtout les, les collègues, euh, même le conseil enfin, général, ils comptent sur vous, ils comptent son, sur, sur son équipe. Vous avez une expérience professionnelle euh, très variée. Vous êtes à la fois assistant social, vous êtes à la fois dans le consulaire propre, faire du passeport de l'état civil, de la nationalité. Vous faites aussi, puisque vous êtes tous avec le consul général, vous pouvez faire de la représentation. Vous pouvez faire, c'est vous qui avez les toilettes. Enfin, vous, faites vraiment, vous faites vraiment tout. Il n'y a pas de moment préféré, mais il y a des, des, des moments forts. En fait, c'est les crises, Enfin, c'est les crises entre, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsque, justement, vous devez sortir de votre quotidien et euh, réagir vite et bien à des situations euh, qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas euh, « normales », entre guillemets. Donc, mon objet du quotidien ici à Dakar, c'est l'armoire forte. C'est la base du travail euh, du régisseur. Vous êtes constamment sollicité, surtout dans des petites régies, euh, pour donner de l'argent ou récupérer de l'argent. La base, c'est vraiment de ne jamais oublier de fermer à clé ce coffre. Sinon, euh, comme vous êtes responsable pécuniairement, euh, de de l'argent qui est dedans, euh, bah vous, vous pouvez être confronté à de graves problèmes. Voilà.